Bonjour, bonsoir, euh... Bonjour. Alors j'ai fait un petit sondage sur Twitter récemment pour savoir quelle vidéo vous voulez voir euh, à tout prix entre euh, bah, la vidéo manga sur foot basket que je dois faire depuis un moment et une petite vidéo que j'avais en tête euh, mais qui au final... Euh... <rire> C'est celle là qu'on fait. Bon, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du coup... Enfin on va parler, je vais vous montrer surtout, non pas ma planète mais bien les cartes que j'ai qui cotent euh, un petit peu. On va dire un petit peu. Alors... Première chose, si vous vous attendez à avoir euh, des cartes qui cotent dans les euh, 300-400 balles, passez bah, votre chemin. C'est tout con, en fait, euh, ces cartes-là, je les vends souvent. Je collectionne les cartes, mais il euh, y en a que je vends. Et euh, comme un con, bah, celles-ci en font partie. Donc, il y a des cartes qui cotent, et des cartes qui ne cotent, mais que cotent pas beaucoup, beaucoup, quoi. Mais je vais faire cette vidéo, en fait, en deux parties. Alors, euh, déjà, on va entamer la première partie qui est bah, les cartes que j'ai dans la moitié de mes decks euh, que j'adore. C'est des decks que j'adore, j'ai récupéré toutes les cartes du coup, euh, qui cotent un petit peu, j'ai trié, du coup ça a foutu un bordel dans mes decks. Mais c'est pas grave parce que bah, du coup, euh, ça vous fait une petite vidéo, ça me fait aussi de euh, la passion. Donc, mes vidéos sont pas monétisées seulement euh, bah, j'en ai beaucoup des classeurs, et j'ai pas que ça à faire. C'est vraiment de la flemme, c'est uniquement de la flemme. Par contre, si cette vidéo fait 150-200 vues, là, peut-être que, j'avoue, il y en a qui demandent le million de vues, genre euh, 10 millions euh, McFly et Carlito, moi je demande 100 vues. Waouh, c'est pas le même monde. Hein. Ouais, allez, on attaque. Alors, on commence avec l'âme des magiciens. Euh, une petite carte qui cote quand même son pesant d'or. Il faut le dire. C'est une carte que j'aime beaucoup, que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir et qui cote, bah, mine de rien, un petit peu un petit peu euh, beaucoup voilà c'est un petit, un petit trésor parmi mon deck magicien sombre il y a un prix moyen aux alentours de 50 balles ce qui est pas dégueulasse ensuite nous avons Apolloza qui est sorti du coup dans les maximum gold et qui a ben cote 47 balles c'est pas énorme mais c'est une belle carte j'aime beaucoup en gold euh, même si je sais que sa première version est beaucoup plus chère. Mais voilà, elle était très dure à choper et je l'ai pas Ensuite, nous avons la combinaison des magiciens. Euh, donc, légendaire duelliste Magical Heroes. Euh, alors, cette carte-là, c'est vraiment un petit coup de cœur parce que dessus, il y a le magicien sombre et la magicienne. C'est une petite carte piège. Donc voilà, c'est la petite carte qui fait plaisir. Elle ne pas du tout, voire bah, pff, presque pas, mais euh, en vrai, même si sa moyenne de prix est aux alentours de 2-3 euros. Euh. Bah, les classes, j'ai envie de la mettre dans ce top. Pourquoi j'ai dit ce top <rire> C'est pas un top. Parce que ça, dragon alternatif aux yeux bleus, hein, bah, celle-ci coûte quand même. Vous euh, avez autour d'une dizaine d'euros, hein. Donc, elle, elle est pas dégueu. En plus, elle est en gold aussi. Et euh, bah, du coup, c'est celle qui est sortie avec le movie pack de Dark Side of Dimension. Donc voilà, c'est la petite carte qui fait plaisir qui est dans mon deck euh, Blue Eyes, voilà. Ensuite, nous avons le dragon épée Borel. Alors, celle-ci, je l'ai mis dans mon deck Melfi. Euh, pareil, il ne pas énormément, il tourne aux alentours de 5 balles. Mais euh, bah, dans le deck Melfi, euh, je l'aime beaucoup, parce que le deck Melfi ne euh, permet pas seulement d'attaquer. Il est vachement euh, contrôle comme deck. Mais là, oh, il a le reflet, je viens de me rendre compte qu'il a le reflet. Attendez, on va faire un truc. Est-ce que c'est mieux Non Enfin bref, voilà, c'est le dragon épée ça reste une carte assez euh, assez classique mais assez cool. Ensuite, ensuite, nous avons le dragon ultime aux yeux bleus. Alors là, pareil, c'est pas une grosse cocotte. Une grosse cocotte Une grosse cote, Mais on va dire aux alentours de 5 balles. Euh, puis c'est la première édition. Euh, non, pardon, c'est pas la première édition, c'est ça l'édition limitée. Je dis des bêtises, excusez-moi. Oui, la première édition, euh, voilà, c'est pas le même prix. Ensuite, nous avons l'Exodia L'Interdit. Alors, ça, c'est une petite Une petite merveille hein, euh, en gold. La tête d'Exodia en gold. Donc, qui a une moyenne de prix de, on va dire, euh, 10-15 balles. Mais actuellement, le seul vendeur qui la vend en France, euh, il la vend 280 balles. Voilà. 280 balles, cette carte. Je sais pas s'il si l'aura tout. Après, il est marqué full set. Voilà. Euh, ça, Chacun fait comme il veut. Mais euh, moi, perso, je suis content de l'avoir. <rire> parce que si elle vaut vraiment 280 balles, ben voilà, mais je la garderai. Ensuite, nous avons Alkifibrax Christron. Euh, une carte que, qui est très connue actuellement euh, dans la méta, n'est-ce pas Bon, elle cote autour de 20 au euros. Euh, plus connue sous le nom de Alchibrax parce qu'elle casse bien les couilles a beaucoup de gens. Moi, euh, je suis content de l'avoir. <rire> Et elle est dans mon deck Melfi, aussi. Mon dieu, il joue Melfi, ouais, je joue Melfi. Nous avons le fameux caillou Nibiru, l'être primitif. Pareil, hein, pas une grosse cote, 10 euros, je crois que ouais, sous alentour alentours de 10 euros, quelle cote De toute façon, je vais afficher les cotes sur le côté. Mais, euh, mais voilà, c'est une carte que je mets un peu dans tous les decks en side, que j'ai en plein d'exemplaires. Donc voilà, c'est la petite carte qui fait plaisir en hein, secret. Ensuite, nous avons euh, un petit truc mystère, ce qui est qu le sorcier de la magie des ténèbres. Qui est une carte du coup, pareil, qui coûte pas énormément, je vous ai dit, il hein, n'y y allait pas avoir de grosses grosses cotes, hein. mais qui coûte euh, quand même 7€, euh, c'est pas rien, hein. j'ai pris un kebab, <rire> mais euh, j'ai galéré à, à retrouver, malgré que elle sorte en fait, de Dualist Pack Yugi, donc ça m'étonne qu'elle coûte que 7€, mais bon, voilà, euh, elle est sympa, elle m'a déjà sauvé la misc une ou deux fois je crois, mais sinon, euh, généralement, euh, elle n'est pas très utile, mais elle est quand même dans mon deck Magicien Sombre, parce que bah, c'est un magicien. Et des ténèbres, donc voilà, hein on va pas se chercher pendant 3 heures, voilà. Bon, on a fait 10 cartes, est-ce qu'on s'arrête là Non, non, non, non, on va pas s'arrêter là, on va s'arrêter là parce que j'ai une petite surprise pour vous, en fait, j'ai la 11 carte, je voulais faire, Dommage, j'aime pas faire des, des trucs par rond, genre euh, si c'est pas 5 ou 10, genre un top 5, top 3, top 10, enfin des trucs logiques, mais là j'ai un truc en plus, j'ai ça. J'ai ma carte fétiche, ma carte maîtresse d'un deck que vous détestez tous, qui est le deck Aroma! Et oui, vent sec, j'ai euh, 3 vents secs du coup, qui cote eux, euh, donc ont un prix moyen de, on va dire, euh, 15 balles, je crois, 15-20 balles peut-être. Voilà, mais qui en français, je crois qu'elle n'est pas en dessous de 30 balles. Alors je viens de vérifier, effectivement, elle n'est pas en dessous de 30 balles, ce qui fait que bah, pour l'instant, j'ai une petite pépite en x3. Donc euh, je suis content et c'est quand même euh, la carte maîtresse du deck Aroma, faut le dire. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de Yami Red sur Aroma. Je fais un petit coucou là-dedans, mais j'en dis pas plus. Voilà, cette vidéo sur mes petites cartes qui cotent, euh, bah, c'est terminé. Voilà. Alors, on a fait simple, Vraiment, j'ai utilisé les cartes que j'avais dans mes decks. Parce que si j'avais utilisé, comme je l'ai dit, les cartes de mes classeurs, la vidéo aurait duré... Bah 1000 ans Non, j'exagère, pas 1000 ans, j'ai pas non plus un million de cartes qui coûtent. Voilà. Mais si je devais faire un truc avec des cartes qui valent plus de 10 10€, bah dans mes decks, généralement, euh, j'évite. Parce qu'en tournoi, c'est déjà arrivé qu'on me pique des cartes. Parce euh, que je fais pas gaffe, je suis assez tête en l'air. Et du coup, bah, des fois, à la fin de la partie, il euh, y en a qu'on profite. Allez, portez-vous bien. Et à bientôt. Et surtout, euh, ben bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la carte, selon vous, que vous avez, et que vous préférez. Alors, je dis pas forcément que parce qu'elle cote le plus, c'est votre préféré, mais quelle carte que vous avez, que vous préférez et qui cote le plus Parce que comme carte préférée, il n'y a pas qu'une carte, il y en a plein qu'on aime. Donc voilà. À vous dans les commentaires. Salut à tous. Tudou.